Bonjour, voici une petite vidéo destinée à vous montrer quelques pistes de travail pratiques à l'aide du solfégiciel. Nous allons commencer aujourd'hui par une activité extrêmement basique et néanmoins utile qui consiste à écouter des séquences en en suivant la partition des yeux avec pour objectif d'être capable de les répéter. Je vais vous montrer toutes les actions à réaliser, mais n'oubliez pas que pour la manipulation technique, à savoir le choix des mélodies et le réglage des paramètres, vous pouvez toujours vous référer à la documentation écrite ou au tutoriel vidéo déjà existant. C'est parti Lorsqu'on ouvre le logiciel, la première démarche est d'aller chercher un stock de mélodies. Aujourd'hui, je vais prendre des mélodies très simples, afin que ce soit compréhensible même pour les plus débutants. Il va de soi que chaque activité pourra être réalisée avec des mélodies plus complexes. Les boutons « choix des séquences » puis « choix des niveaux » me permettent d'aller chercher des mélodies que je vais choisir cette fois construites sur trois notes. Les degrés 1, 3, 5, c'est-à-dire l'accord parfait, avec des rythmes de blanche, noir et croche, ainsi que les, sil les silences équivalents, et dans une mesure à 2, 4 Je valide mes choix, et après quelques secondes de patience, la portée, est prête à recevoir chacune des mélodies promises. Par défaut, l'ordre dans lequel elles vont se succéder sera un ordre aléatoire. Je peux commander la visualisation de chaque séquence suivante en appuyant sur ce bouton ou encore par le raccourci clavier N Nouvelle. De la même manière, je peux régler les options de lecture en allant dans cette boîte ou en utilisant les raccourcis clavier je démarre maintenant avec toutes les options par défaut et écoute la première mélodie en appuyant sur la barre d'espacement je peux reprendre autant de fois que je souhaite en essayant de chanter en même temps soit avec ou sans le nom des notes, selon l'état de mes connaissances. Et, une, deux. Si j'ai une voix d'homme adulte, il me faut entendre l'enregistrement dans le même registre que moi. Pour ce faire, je descends tout d'une octave, majuscule 7, ce qui donne, et une, deux. Do, lo, lo, lo, lo, do, mi, sal, sal, do, do, À présent, tentons de rechanter une mélodie sans support sonore après l'avoir écoutée et lue attentivement une ou plusieurs fois. Quatre méthodes existent qui ont chacune leur intérêt. La première consiste à voir la barre de défilement et à entendre le métronome. Et une, deux... Fa, Fa, Mi, Ré, Fa, La, Fa, Fa, Mi, Ré, Fa, Fa, Mi, Ré, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Il est évidemment intéressant de réécouter juste après pour évaluer sa performance. Deuxième méthode, avec la barre de défilement, mais cette fois sans le métronome. Sol, mi, mi, si, sol, sol, mi, si, si, si. Ou l'inverse. Si, mi, mi, sol, si, si, mi, si, si, mi. Et enfin, sans filet, c'est-à-dire sans métronome et sans barre verte. Si, ré, fa, sol, sol, fa, mi, ré, do, etc. Deux dernières variantes possibles pour un petit peu changer. On peut changer le timbre instrumental. le tempo On travaille là ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. On verra dans des vidéos ultérieures comment on peut réduire la portion de mélodies à mémoriser s'il s'avère que les séquences dépassent les capacités de mémoire. Il s'agit donc ici uniquement de travailler la mémoire pure ce qui n'est pas l'opération cognitive essentielle dans la vraie lecture à vue, mais il s'agit quand même, sans en abuser, d'une bonne familiarisation aux mélodies et aux formules récurrentes, ce qui pourra donner de bonnes fondations à cette future vraie lecture à vue. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et à bientôt